Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler euh, des choses qui pourraient vous faire arrêter le métier de prothésiste angulaire. Donc le but c'est vraiment vraiment pas que vous arrêtiez. Donc on va essayer d'éliminer toutes les choses qui pourraient éventuellement euh, ben, vous conduire à devoir arrêter la profession. Déjà la première chose, ça pourrait être bah, tout simplement l'allergie, l'allergie aux produits. Donc comment éviter l'allergie aux produits Déjà prendre des produits hypoallergéniques, euh, se protéger avec un masque se protéger euh, avec des gants, attention encore une fois il ne faut pas être allergique non plus au latex des gants ou alors après il y a des gants dans différentes matières il faut bien vérifier ça aussi et puis euh, donc voilà l'importance des produits, l'importance d'avoir une ventilation euh, qui va euh, donc une, une aspiration qui va permettre de recueillir un maximum euh, la poussière, vous pouvez également opter pour euh, pour des ponceuses donc des embouts à grains plus ou moins fins, donc plus vous, vous un grain fin au niveau de votre embout, plus la poussière sera fine et plus vous avez un, un grain épais, et plus en fait vous aurez comme des, des copeaux de gel quand vous, quand vous enlevez, en fait, quand vous faites une dépose de gel. Donc, du coup, vu que c'est un peu plus lourd, ça vole moins dans les airs, donc ça a tendance à plus vite redescendre dans l'aspiration. Ça c'est la première chose. Deuxième chose qui pourrait euh, faire en sorte que vous puissiez arrêter ce métier, ce serait le mal de dos. Malheureusement, quand on, a, euh, quand on est mal positionné, quand euh, on n'est pas bien, euh, toute la journée et qu'on enchaîne les pauses, le problème qu'il va y avoir, c'est qu'au bout d'un moment, on va avoir mal au dos. Euh, donc pour éviter le mal de dos, je vous conseille vraiment une chaise ergonomique et aussi un bureau qui ne soit pas trop large. Donc on va prendre un bureau qui fait environ 40 à 50 maximum de large et on va régler en hauteur le tabouret ergonomique, donc moi j'ai comme une selle de cheval euh, j'ai pas de dossier mais à refaire peut-être que je le prendrai avec un dossier, il y en a d'autres qui choisissent aussi de se mettre sur une, une boule, euh, une, une, une, balle. <rire> une balle une balle une suisse ball euh, comme pour faire le sport en fait mais il faut que le, le bureau soit à la bonne hauteur si vous êtes plus grande, plus petite, la balle elle va pas, voilà va pas s'adapter à vous. Là, le siège réglable en hauteur, ça peut être une bonne idée. Il faut pas non plus euh, que la cliente elle ait les mains trop loin. Si elle a vraiment les mains près d'elle, vous allez devoir vous pencher complètement sur le bureau. Et là, vous allez être penché au niveau du dos. Essayez toujours de garder le dos bien droit et de demander à la cliente de rapprocher ses mains au maximum. Euh, donc voilà, ça c'est vraiment les deux problèmes principaux euh, qu'on pourrait rencontrer, qui pourrait faire, qu'on pourrait arrêter ce métier, il y a un autre problème, c'est pas physique, euh, celui-là c'est plus psychologique, ce serait euh, de se dire ben j'ai quelques décollements donc les clients ne sont pas satisfaites, donc je vais arrêter. Non, encore une fois, qui dit problème dit solution, il faut peut-être changer de marque de gel, il faut peut-être voir si le protocole est bien fait, il faut peut-être euh, voir pour adapter un petit peu euh, les choses, peut-être que... Euh, le, les ongles ne sèchent pas assez bien dans la machine. Peut-être que euh, justement la, la lampe LED UV est mal... Euh... Euh, voilà, des, des fois il y a des petites interférences, des choses comme ça euh, et, et des fois il y a la puissance des ampoules qui diminue quand on l'a vraiment depuis tr très très très longtemps euh, ou il y a peut-être euh, voilà, un problème de tension euh, de la lampe ou simplement la cliente l'a mal euh, positionné en dessous ou, euh, ou alors elle, elle maintient son pouce alors complètement de côté, ce qui fait que le gel coule de côté euh, et du coup il sèche pas bien en dessous, enfin voilà, il peut y avoir tellement tellement tellement de, de choses qu'on peut rectifier et qui peut empêcher bah, qu'on se démoralise et qu'on euh, qu arrête ce métier alors qu'il n'y a pas de raison. Moi-même quand j'ai commencé euh, je vais pas vous dire que tout était parfait tout de suite, pas du tout où je viens d'entendre mon accent, là ça fait peur, <rire> je suis désolée, quand je suis fatiguée j'ai mon, mon accent euh, du pays de beach qui ressort, euh, donc voilà je suis vraiment désolée, euh, <rire> petite parenthèse, donc euh, voilà ne laissez pas euh, toutes ces, ces choses extérieures vous empêcher de, de vivre de votre passion, il y a une chose aussi qui pourrait vous, vous empêcher de réussir ce serait ben, que, que les gens à l'extérieur viennent vous dire tu vas pas y arriver, euh, ouais, euh, voilà, tu es trop trop jeune, trop ci, si, trop ça. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet si vous voulez aller voir. Euh... Voilà, n'hésitez pas à vraiment euh, aller voir des vidéos de développement personnel je vous le dis souvent mais c'est tellement important n'hésitez pas à travailler sur vous à renforcer euh, votre croyance en vos propres capacités et surtout euh, bah, protégez-vous, protégez votre santé euh, protégez vos poumons Voilà, si vous faites souvent des bronchites bah, n'hésitez pas à mettre le masque euh, voilà toutes ces choses là en tout cas retenez bien une chose c'est que à chaque problème sa solution donc s'il y a un problème il est toujours temps en général de faire marche arrière si c'est malheureusement une allergie à la poussière ça peut arriver dans des rares cas ça arrive bien plus souvent dans tout ce qui est résine qu'au niveau du gel mais si vous êtes allergique à la base même de ce qui constitue le gel et qui ne peut pas être modifié et eh bien là malheureusement euh, vous ne pourrez plus faire ce métier mais ça arrive heureusement Très très très rarement, peut-être un cas sur mille, donc euh, ne vous inquiétez pas. Euh, si vous vous protégez bien d'emblée, normalement, ça devrait aller. N'hésitez pas aussi à ouvrir les portes euh, le soir pour bien aérer. Peut-être laisser une, une fenêtre ouverte en été, tout ça, pour, pour que ça circule. Euh, et puis, euh, voilà, ben, je pense que j'ai fait le tour. Euh, donc, euh, je vous fais un, un gros bisou. Et je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye